<truits> Très bien. Nga krenye guiné, ramè du merfouri, eh. Oati, auro, on a l'air n'aïti, on m'a borima. Mais, yinou malera, m'fa fait un goût ramèni d'aîné, on a un vidéo, whatever. On a un je ne sais pas où. Comme il est, il rien. Il boit une boisson la ligne Ramato. Puis on a un couple, on a vingt Ce C'est pas le moment. Grah, il Il y ma ma Je vais message message Je vais vous donner un message Je vais vous donner un c'est ça il faut se dire la vérité. Et quand à mais a mais à vrai dire, c'est toroï, Alors pour la ma. Afa, furikariama. Afa, kwayama. Afa, dubrikama. Afa, bufama. Afa, furiyama. Afa, bokeli. Achema we. bufa. Il y a un la Landira. Lonni est un koloni Il y a un peu de ce wo rig beg bena ya la fin n'ramo fin do radira aw yanti ko baro makanti o aussi ce colo a loni wa yo mayana nyomma sosoforima parce que fori sene ngiya la madi madina yala nga il ya la il a la fin. Il Il y a a Il y a a a a a c'est là. On fait il a des il a importance, il parce qu'il y a Bangura ha, قيمو ما كويرالي ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا على ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا ياتفينالا شو on dit que ma kériraba a fini dans la rangée. Je suis venu à Dimitri Foury. Ce ce tiré. ce suis rouille il en On Nga avons créé bien Il est là. Il est en Europe, là. Il y a Il Il Danginama mfa mamanso ma CNT mankuis Dansara 4 Forinare nana wonga ongola minine fa mama CNT parce que dansé Walmart wati namm alors que cadre nare nana mo bezonga ak begbe mo nare noma ba gal dimifa fo mire nanga luna re dirigement administrativement, mais rallye des compétents, et y pas de birimans, il y a a des birimans, il y a très bien, raci manne, parce que fori ba Aditi dit, mané, ha anga il yarbi ma dit, il dit, il dit, il dit, il Non, il dit, il dit, il exemple il dit, il dit, il il il a a il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 Très bien Bon Il dit la barre La république du Guinée actuelle Est partie D'une nation multiséculaire. L'Afrique, au moment qu'elle s'appelait Kemet, a connu l'immigration de l'Éthiopie, notamment de l'Alibella, de Xaloum, de Gondar, à l'Égypte pharaonique. L'immigration vers le sud na c'est pas la peine. Et diamin moi faut les ibers, les discours soviétiques là, ça c'est fini. Si vous êtes historien Gardez ça à votre niveau, c'est pas maintenant, il mal. C est, est rima. C'est, c'est d'organiser les élections. Si vous êtes vraiment un bon historien, on a, la Guinée a plus, combien d'universités? Les lycées. Mais, si vous êtes vraiment historien, c'est là-bas qu'on doit enseigner l'histoire à la nouvelle génération. À ce qui concerne la transition en Guinée, C'est pas important. Et gamine, attendez, faut pas, y'en a Parce qu'on va finir à modèle, durable. Nous Sommes tous des Guinéens. Mais, je vous ai toujours dit, et t'en y'au. L'ensemble Arrêtez de nous instruire, ça dit, le système PDG. Il faut arrêter d'envoyer ça maintenant la en Guinée. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas de place. C'est fini. Ça, c'est, ça, c'est, des sources de l'Antiquité, je peux dire. C'est pas notre époque. La Guinée n'a plus besoin aujourd'hui de connaître comment l'immigration, c'est, non, ça n'a pas d'importance. Quel fait indépendance Sinama? Des, des, des discours fallacieux qui n'a rien à voir avec le développement de notre pays, qui n'a rien à voir avec de, de, de, de donner la, la force à nos institutions. Vous êtes là, à nous parler de de, de de quoi Tout ça là, c'est pour retarder la transition guinéenne. On besoin la Guinée Kao Toulurabi. PDG se dessine petit à petit. À système n'y a rien. système na système de Corée du système Corée du Nord. système Le système de euh, communiste il y a un communisme, mais bon, il y a un parce bah, quand quand, que le communiste il y a un communisme, il y a un mais il y a un il y a un il y a un un commence à m'attaquer. Ne m'attaque pas. Ou fond, raison, nan fin, ou a la fin, la non ou à y fin, ou à la qui ou à la fin, ou la Il y a une religion qui aimait la religion plus que ce que tu Mais la religion défend de tuer. Mais la Guinée, il faut demander à l'Idi Depuis une transition il y un an Est-ce que y bara perdanira, mgu ni nanga saa geli, mgu ni nai kasabiti tortirma, wakolo, atalala hi suara falafiki, maye yakulengaara, idya min, konsel inaingia na hira, basoko umiri lagina na wona, kwa alagina bar tengan wulema, lagina bar tengan krima, lagina bar tengan wuna kana fima. Le béren a été le Oui? a été été été Un Il a Il Ça t a dit tellement a je ne c'est Parce que dit, et tant n'en fire natama. Mais tant n'en a rien à C'est-à-dire, maman dit, reprend le pouvoir. à ah, Radangi, ah, d'engui, notre Un autre criminel aussi. Idi Amin. Il arrêter, mon frère. Il faut arrêter. Ribalabangriti. Il faut rejoindre les parents à Farana. Tu as intérêt de faire ça. Ça dit, l'Oyoma, il faut quitter. Ce gars, il faut démissionner. Ça suffit. Qu'on arrive il a continué à faire des décisions. Il a fait des la qui la fait des choses. Tomara de Il a fait miskini choses. Il a fait des mis Il des choses. Il a fara, des choses. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Il a fait des choses non on femme. Allô? La institution géré. Ta moderne nara Krim son Parce qu'il ne fait wule fala ma soir na ya fake. En asso dictionnaire fa qui a abrili ma fonara, abrind wule. En de Réciter les choses, il y a des pas devant le peuple, à côté du peuple et derrière le peuple. Rien pour nous massacrer seulement. Et il y a des choses des choses qui sont c'est mes enfants qui et diamine on a fallu et fenek un million le parce qu'il est un milliardaire naneran dollar même parce que au on votement pour l'armée guiné mon nous sort de déli mais tout mais au budget vote et plus que toi-même, et toi-même. Donc il faut arrêter de mentir. Ça n'a pas d'importance. C'est de d'organiser les élections. Il bornera les ordres constitutionnellement. C'est ça ce qui nous intéresse, pas autre chose. Mon discours à même, hein. mon ma même fait, ça nous intéresse même pas. C'est des faux débats. We don't need it. Diamina Lou. Lou Sirinara. Nafalena Ibe. L'oréon barakouyanou. Le de conseille en tant que frère. Je t'ai connu à l'escadron mobile numéro 3 à Matam. Lorsque mon frère vivait, Alpha Sampo, paix à son âme. Les Ningala, les qui députés, ou, ou, tant d'autres. Parce que je venais là-bas. Il faut arrêter, mon frère. Les Guinéens souffrent dans et sur plusieurs domaines. Il Quand on fait il Il n'y pas de Il faut arrêter de nous mentir. Ça suffit. Parce que on a fait et n'a confondu fait. Ne nous, nous confondons pas des de temps, des époques, au temps de sécouturé, au temps de l'insana, alpha et tant d'autres, fais frénara. il y a une faux type nanera, la nera. Il un faux frère. Un méchant. Il m'a fait la il m'a et Il à Mais il s'est régné à s'est à s'est c'est vous des Guinée, ils ne sont pas très Ils ne pas très bien. Ils sont pas très a Ils ne sont pas très bien. Ils ne sont pas très bien. Ils ne Ils pas il pas mal. dit. C'est pas mal. Il a pas Parce que Au four et moulin. A A A Adam est nantu na nation. Il dit à nous. Il dit à nous. Il dit à nous. Il dit à nous. Il dit à Sosomange Il dit à nous. Il dit parce que l'ancien euh, a euh, été Saint-Anne-Nara. Euh, Agnari! Taïa te chourne à C'est pas la peine. Okini, kini. Bah, on a. fala a fallu me mandé bini? Mande, mande. Mais okini, mande ma. Ramande à Fala, c'est bon. Réma, Fala, c'est bon, mais mandat souffle. Bon. Le warba, warba, mais. C'est quoi? Ou alors, bah, Où est-ce que tu dit? ce que tu dit que que tu as dit que tu Il y a Il as dit que tu as il Il a afin y'a la gira y'a la gira. Biri mouna m'a fini des soris la, parce que ou, ou, ou tam la, wo, armi, m'a fini soris là, ou arme utilisée ma contre nous. Mais, ala mouna m'a fini par la boulogne, c'est pas possible. Parce que, moua des prostitution n'a bafé, malgré eux. y a pas où travailler, mais pourquoi pas. Il y a grandé, d'où, tu vas te livrer à des imbéciles comme ça là. Mais quand on regarde Mara, quand on regarde la réunion, on regarde la réunion. comme ça. Donc, il dit à meni il y a ici, il y soir, il y a y soir être professeur du soir. C'est bon, mais pas maintenant. Si vous avez ici, il y a une préparation il y a à Farana, après notre transition, il faut pour enseigner. Mais c'est clair. La Guinée, mon besoin, de raille soir, Mon besoin, on a, ma, élection, au barbou. On a, moi, cobré, Regardez! On nous parle de 500 000, milliard, millions. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que vous voulez rester <rire> au pouvoir. 500 000 millions ou quoi Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça là C'est parce que vous ne voulez vraiment vous voulez rester au pouvoir 5 ans. Oh, avec les guerres avec les calamités naturelles, les inondations, les sécheresses, les incendies. On s'est finalement retrouvé dans la partie qui est appelée par certains le Mandé, d'autres ils appellent le Soso, d'autres ils appellent l'Afriquia. L'histoire est longue. C'est pourquoi je dis que c'est une partie d'une nation. Mais cette terre est le cœur aussi de ces grands empires. L'Empire du Ghana, dont la capitale ancienne se trouve dans l'actuelle république de Mauritanie. L'Empire mandingue, l'Empire social d'abord. Yeah, yeah, dont la capitale se trouve dans l'actuelle république du Mali et l'Empire mandeng dont la capitale se trouve dans l'actuelle république de Guinée, à Niani j'entends souvent la nation guinéenne, elle est multicolore elle est... Et y a hey. ah ok, 5000 milliards, également moi des bêtises comme ça mais, c'est la Guinée. ça pourquoi, si tu te fous, tu Parce que Il sort la Je ne sais pas. Le général Bakar Sidik dit, il dit, il de la dit, il Nabir luna, atide mouna. Atide mouna. le temps fil, mon frère. Qui mou non m'a dégagé. Il n'y a pas fait, il suffit seulement, il que Google la mené, il ne fait rien. Abri bien, Donc, vous voyez, mon besoin de m'a. Google. You ask Google right now. Ça dit dans l'immédiat. Alors, il ne faut pas nous tampaniser. C'est ça, it's, it's wasting time. besoin, on a de m'étonner. Toute la journée, c'est-à-dire que c'est un crime. Je suis besoin de m'étonner, je suis convaincu. 60 ans, ça a été beau en Guinée. Un pays riche, pauvre, Il n'y a pas de pauvres. Pauvre Et voilà tout. Il a leur après. maintenant, il a vu le... Il y a des il a des il y a des Et non, c'est pas la peine d'écouter ça là. Ça c'est c'est, de temps. Il il nous doit Très bien. Et Diamine, il faut changer. L'âge est là. Force mon Ma collègue, tu prépares ça pour qui il ma de faire. Ou attention hein? La Guinée a une histoire Je C'est que l'on est déjà. Parce qu'il y, y, y a tout. Mané. Il faut que la Guinée soit et soit Il faut que la Guinée soit Il faut que la Guinée soit en colombe. Il faut que la Guinée soit en colombe. Il faut Il faut que la en Il faut Il C'est pas compliqué. Et ça, c'est avant. Maintenant, c'est fini. Il y a donc, ça dit pas, vous voyez, nous sommes là, moi, moi, l'élection là-bas. Rien parce que maintenant, délégation n'a préparé de la haute Guinée à faire ce bateau et à faire. Faray. Alors, nous avons passé Kuba Konatera et nous avons passé les mandés, mandés, mandés, mandés, mandés. Ouais, mais demain un rabdi Donc C'est trop. nana Guinée n'a rien Il Guinée. Guinée fait na en Guinée, je basse Guinée, je haut forestière. Donc, quand les bori font la fête, ils ont besoin de leur on Ils ont besoin Parce c'est parce que c'est un Mais il eh, y a eu un peu de temps. Il Hein? a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Et moi, je suis un peu La Haute-Guinée a fait la mérée. Pendant combien d'années les cadres malinké fait Zéro Ils n'ont rien fait à Haute-Guinée. .AH rien. Rien. .Eh. Maintenant, Uber a décidé de venir rester en, en Basse-Guinée. Dans la de Guinée, on Plus de combien de personnes? a pas presque Il n'y pas le seul. Il n'y pas le seul. Il n'y a Il pas le seul. Il n'y a Ego. Ego. quest ce que c'est que la Guinée d'administration Mais regardez encore aujourd'hui l'administration de Mamadi, et il dit Amine, Malinke, pourquoi Les 518, la majeure partie, c'était des Malinke. Ego. Que fait Et il y en a même qui travaillent encore avec eux. Pourquoi Parce que moi, il faut arrêter, personnellement, il faut arrêter, il faut démissionner. chez un frère à moi, il faut démissionner. Mais avec des escrocs qui insultaient pour lui, donc, il faut que tu Il faut que tu autant. Quand il que tu parce que vous êtes là pour moi. pour se dans le canaman. Vous se le, le, vous le, vous le vous que c'est se fasse dans docteur pour ça patrons, c'est des intellectuels. Hein, il Eric Cham démissionner parce que moi n'ai besoin de me gérer correctement. Mais je vais faire un de un de Je Je de faire Je au fait faire bas fafan il a bien parce que en a fait frère nantagineki dans ça coule matière alors non modèle un bambin comme ça là il va a foutu il a babil ma voilà allo qu'est-ce que le fait ton monon nan toi voilà. il ça voulait faire nanamouron quand on a pas la il démissionné On a parce qu'il qu'il m'a m'a dit qu'il m'a moi dit On aga idiamini li ador dena reikba aga fana nana amatoma kilfe ana eh kiba ha a aso amali kamara na matoma donk nagamuka sorlo amu alfalo idiamina miluma abada na falnebe amiluma go donk il faut continuer à dispenser des, des histoires comme ça. Là. Ça, c'est des. gendarme, Ça, c'est des. histoires suis dit que je suis dit que que je Alors, non du de non Il caïma Et bien il a a dit, il a dit, il a a dit, a dit, il a a dit, il a dit, il a il a a dit, il a a dit, Aller, un groupe, s'en fait, c'est quoi, n'a quui. Et puis, n'a, c'est quoi, n'a, aller, n'ga, ma, remet, je n'ai qu'elle fasse là, n'en, n'en, c'est quoi, t'en finir, c'est là. non n'en, d'or, bé, d'a, bam, bam, meni, adam, meni, n'yari, d'y, mais, ça, c'est quoi, qui m'offre, sécurité garaba gars, rabat, la guine, n'est, Paris, n'sais, c'est, falla, d'une, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y'en, y' Frère, il fait faire Il faut reconnaître il, faut il y a ni être qui faire. Où non? n'a C'est pas un problème d'ethnie. ni. Au Tanganika, Walli ne manipuler ici Je suis un homme qui a des choses, qui a fait des choses. des choses. Je suis Anya Grigara qui Donc des choses. Je suis un homme qui il y a parce que Et voilà tout. On mission patron. Partagez Yandi. Qu'on voit partager. Il y a Il faut démissionner. Oui C'est comme que je là. Je Je la la La la Dadis, de n'a n'a ku, septembre. Très bien. Euh, mon femme a de Alpha. Mon Alpha bari, le colonel, il dit à moi, il dit à moi, il dit à moi, il dit à moi, il dit la moi, il à il dit à moi, et je la Guinée net. Et tu Parce que quel jeune, la tomane Alors, je suis allé. Je suis allé. Je Je suis Je ne Hanoui soukou l'airi ghafa, n'gheye nagel oui la boulou. Hanoui mara oui n'gheye l'ouotanou ni, nan se même temps. Donc, mon modou alfa bari, a kha di na a kha di be, kolon, bala, yani, i tani, i baba, kha vi, kanaki, e miskine ra. On a dit, on a voilà. C'est ça. C'est la vérité. Donc, on a dit, on a imama, on on a on a dit, on a dit, dit, il a dit, il dansa les nous à barre. C'est un peu Il Et puis il dit que c'est Il paraît que c'est un peu Il comme ça. c'est Oh, God! <coughs> voilà. <médicatrice> ah, frère, histoire raté m'a il fait faire Il a voulu na so Il a la Il a c'est ce que Idi Amin pense. Alors c'est le contraire, mon frère, dans l'armée, parce que un colon, la promotion 90-93, universitaire, non, non, non, non. oui. Moi-même, je, je devais être dans, euh, euh, euh, parmi, n'est-ce pas, la promotion 90, oui, intellectuel, non, non, non. Je dis bien, les, les, les, les universitaires, hein, bien formés. Et nous, et nous réunions. Même Sadiba est dix mille fois plus intelligent que Didiamine et son groupe. Oui alors, ne vous laissez pas faire. Hein? Intimider par des connards comme ça, des, des, des, des personnes sans truc. Non. Ce c'est que l'on valeur Il a n'a pas de valeur Il Il Il les manipulations et les la maraffale de la Guinée. Terminé. Je suis en faire Mais en un de donc faire Ka belifari Ma ma di Dabara perdi Amara Amara trouve ma sonon Kha alatim y yil lagineto Ou tra pouvoir berin kanara Maman ouais. ma Oui. Ma Journaliste n'de Journaliste fa Mais bon voilà on a tout le qui est quotidien, il est en de dormir, il a des millions a de a il il il a j'ai l'impression qu'il n'y a Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça là Bori Perdi, Ra Etini Perdi, femme Perdi. Parce que... Mais il l'a a Parce que d'après les informations, il y plus de 400 millions. D'après, on ne connaît pas. Mais les 400 millions. Radio Mouti, Hôpital Mouti, c'est ce Mouti. Il faut les boutiques arranger dans les marchés pour pouvoir n'est-ce pas collecteur de l'argent comment ce mot dans un circuit brincolo il y a une machine on a besoin de boutique vraiment pour voir ce si que là veux bon, non la Guinée cadre les soi disant cadre et maman moi, moi, après et non je fin de francophonie je et nous de institution je non, enfin, de mais tant que c'est la Guinée seulement qui les intéresse Quand on est mort, il y a des qui Il rien. rien a des Donc, Guinée le gouvernement a été fait et il a été a et il a été il a il il a